Aujourd'hui le 18 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, à la suite d'opérations offensives menées par des unités du groupe de troupes occidentales, la colonie de Gryanikovka, dans la région de Kharkov, a été complètement libérée. En outre, des frappes d'assaut et d'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie ont infligé une défaite à la main-d'oeuvre et à l'équipement ennemi dans les zones des colonies de Novoslovskois de la République populaire de Lugansk, Zapadnois, Mazutovka et et de la région de Kharkov. Les pertes des forces armées ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à 80 militaires, 3 véhicules de combat blindés, 4 véhicules, le et le automoteur Vuzdika. Dans la direction Kranolimanski, le groupe de troupes centres a infligé une défaite par le feu complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Stelmakovka, Chervonopopovka et Shervonayandibrova de la République populaire de Lugansk. Plus d'une centaine de militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat, deux véhicules, des obusiers automoteurs Akatsiya et Voslika, ainsi que des obusiers des 20 et des 30 ont été détruits dans cette direction en une journée. Dans la direction de Donetsk, avec le soutien d'attaques d'assaut et d'aviation de l'armée, deux tirs d'artillerie, l'offensive des unités du groupe de troupes sud s'est poursuivie. Au cours de la journée, jusqu'à 150 militaires ukrainiens, cinq véhicules de combat blindés, Trois véhicules, un véhicule de combat gradé MLRS et un obusier automoteur Vosdika ont été détruits. En outre, dans les zones des colonies d'Avdivka et de Kranogorovka de la République Populaire de Donetsk, trois entrepôts de munitions et de roquettes et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Dans les directions sud-donetsk et Zaporizhia, l'aviation et l'artillerie tactique opérationnelle du groupe de forces Vostok ont infligé des dégâts de feu à la main-d'œuvre et à l'équipement ennemi dans les zones des colonies de Vugleda, Prochistovka de la République Populaire de Donetsk et Poltavka, région de Zaporozhye. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 50 militaires ukrainiens tués et blessés, quatre véhicules de combat blindés, deux camionnettes et un obusier des 20. En outre, un dépôt de munitions de la 72e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village du Gledar. Dans la direction de Kherson, à la suite des dégâts causés par les tirs ennemis, jusqu'à 20 militaires ukrainiens, ainsi que quatre busiers automoteurs Vuzdika, ont été détruits en une journée.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 Chervonopopovka, Kolomichika de la République populaire de louansk de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 385 avions, 210 hélicoptères, 3172 véhicules aériens sans pilote, 404 systèmes de missiles anti-aériens, 7915 chars et autres véhicules de combat blindés, 1028 véhicules de combat de système de lance-roquettes multiples, 4133 artilleries de campagne pièces et mortiers, ainsi que 8 440 unités de véhicules militaires spéciaux.